Eh bien salut à tous les amis de la vidéo pour ma petite chapitre 2 je suis vraiment désolé j'ai pas pu filmer le live event voilà je, je pense que peut-être plus tard il y aura des réditions je pourrais, euh, je, pourrais euh, voilà, je, je pourrais faire une vidéo ou quoi en tout cas juste l'événement était incroyable les montres avec ma petite le match plus, était incroyable voilà, c'est vraiment aimé. Et voilà, donc avant de conclure n'hésitez pas à liker, enfin à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Très important aujourd'hui, on va aller ouvrir le match qui chapitre 2. Donc on va être en jeu de Scour. Je ne sais pas, quand on attendre, je suis sûr que j'ai pas joué. Je suis sûr. J'ai vraiment, j'ai dit, dit ouais, non, je vais attendre parce que pendant quelques jours, je n'étais pas là. Donc du coup, je me suis dit, ouais, non. Tu vois, je vais attendre que je reviens pour, tu vois. Les go, let's go. Ouah wow. Oh Qu'est-ce que c'est que ça Ok, nouvelle écran, ça va demander. Ah attends, et Monique, avec Copyright. Putain, really c'est quoi ça Ah oh, ouais. Putain. Oh, c'est incroyable. La petite police héros <d> prisonniers. ouais, d'accord, d'accord. prisonnier Oh. C'est vrai. Ah, putain. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Continue. Oh ah, putain. Ah, putain. Oh putain. C'est quoi ce truc là? ok les gars oh il ya nouveau téléphone il ya l'argent je l'ai déjà acheté ça il pas de level c'est vrai à ah, mais du coup c'est vrai on reprend à nos niveaux effectifs on était au niveau 50 en fait de base tu vois donc du coup là, on reprend un truc euh, ah, D'accord, c'est trop stylé. trop stylé. Oh, mais il y a de marcher, regardez. voilà oh, la prison. Ah ouais. Oh, comment on court. Ah oh, ouais, mais c'est peut là. nouveau téléphone. Oh, c'est stylé. Oh là, là On avait l'émission. La boutique. Ah ouais. Et ils ont de la boutique et tout. C'est stylé quand je prends le téléphone, et tout. Immotes. Ah, je peux voir les C'est génial. Paramètres. Oh là là là là là là. C'est trop bien. Ah ouais, les petits sons. ils sont. Ils n'ont pas fait les choses à ma police. Oh, ouais. Franchement incroyable. incroyable le téléphone. ok que ah mais ils vont déjà tout okay. on va découvrir la nouvelle map les go, go ah ouais tout a changé on est comment et tout c'est bien la nouvelle physique les gars. quoi ça c'est pas les les trucs de détention là on un peu ici, quoi Des femmes de plante Wesh Mais tout, tout a changé frérot Les frères... Trop bien. Continue tout. Mais bon d'accord. gagne de l'argent, un job, ok. Les... ok ok là bah ils vont ils s'échappent de prison ok ok attends bah, tiens je m'échappe avec eux oh les ref mais ils étaient bêtes pas l'enfant ok on prend la voiture lui on sait ok waouh, on va faire c'est que la radio j'espère que elle est pas euh... oui ah, il y a la radio et tout c'est la pop Ah oh, ouais, c'est génial Et autant comme c'est un streamer mode peut-être ouais oh ah ouais wow attends la prime attends je vais aller voir la pyramide on va aller braquer la pyramide vous tu sais. faites ça après on est la ville et on a, on n'arrête pas de tomber au moins on aura fait un braquage quoi. Je vais découvrir les braquages dans les futures vidéos qui viendront à venir wow ah mais c'est trop bien Wow. c'est franchement ça a trop changé frère c est, c est, c est, c est. ok let's go let's go Wouah, c'est quoi cette dinguerie ok ok Oh la petite musique de, de fond là et tout, okay. tout on a vu dans les trailers et tout ça là oh. je sais pas moi arrêtez, arrêtez. Okay, okay, okay, let's go. Okay, bye, Ok go go Ok go go go. oh non oh, c'est comme ils avaient vu dans le dans le trailer Ok c'est les mes les petites pierres avec qui tombent ça je me pose pas de questions ce qu'il y a derrière euh... oh, bien fait hein. personnellement j'ai un peu codeur sur Roblox donc du coup euh, oui pour moi c'est normal de voir ça euh, pas que de professionnel mais je suis assez fort quoi. franchement les systèmes je sais pas y a que ça mais c'est énorme et c'est trop bien fait ça. ouais il y a un nouveau système de kilo et tout là Et que on va on a été la ville et euh... j'aimerais bien voir est où la espèce de forêt qu'il avait dit dans les vu, vous savez qu'on a comme on avait dans dans le sneak Peek, comme on avait vu j'aimerais bien savoir vraiment ne pas hein. vraiment c'est incroyable vraiment il y aura prochainement je pense il y aura des mises à jour et il y aura des, des vidéos qui vont arriver avec ça va être dément. Tellement... Oh, mais j'ai bien mec parti de Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Oh là, est-ce que t'es go Tiens, t'es rempli. T'es bon. go. Ah c'est le portail qu'on avait vu dans la le, le miniature de Petit d'image là. Parce que c'est où Un peu comme les break non Le l'espèce de ouverture. C'est quand quand tu sors. Comme un peu comme Jailbreak mais c'est franchement ça, ça a vraiment très très changé Et hein. pas du tout. pas du tout comme ça avant. Et hein. pas tout ça genre. Je veux dire euh... le début quoi. On a compris, il y avait un rond-point des trucs. Là, il y a pas tout ça là, c'est complètement changer là. Ah, on va voir la ville, les gars. Oh là là. Ah, on a pris quelque chose. Ok, faut ramener à la truc. Et je tiens à, juste à préciser que hein, tous les braquages sont personnalisés apparemment. Donc, euh... tous les braquages ont été euh, refait, interrompus. Ouah, la ville. Oh, la ville, euh, voilà. Hein. Pour l'instant, à hein. première vue, on la reconnaît un peu. Waouh, oh, c'est stylé ça. Est stylé, on va les visiter un peu. On va visiter un peu. Parce que, et enfin c'est. ouais la bijouterie. Oh, ouais. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est le à l'aéroport mais ah il les... ah, ya le pont prendre le pont ah le pont profond ah c'est trop stylé et incroyable là, on a le ah ouais le port et tout le cargo euh, le truc parce qu'on avait vu avait dans les miniatures des petits teasers là ok En tout cas, la pyramide, le braquage de la pyramide, il est incroyable, hein, franchement. Maintenant, n'est pas, qu'il soit plus facile que l'autre. Moi, bah, c'est mon impression. Quoi, tu reviens dans la ville avec ça, sûrement. Enfin, c'est sûr. Oula, oula, oula, je voulais pas venir. mais je veux voir où est la forêt. Sûrement. alors on se demande pourquoi il n'y a pas de musique c'est que j'ai activé le streamer mode dans enfin, les paramètres de ma petite wow ah oui c'est le... ah voilà c'est le temps on a vu là bah c'est une c'est ça c'est vrai vu qu'il étaient des les grands armes. Dit, ouais oh où est la base ça peut faire l'arrêt l'arrêt la zone ré... de la patin ré... Ouais, ça a trop changé là hein. c'est bon donc qui spot carrément des hélicoptères et tout oh, c'est bien fait dans hein. le chapitre 2 à 1 no, chapitre c'est la meilleure hein. pour l'instant franchement c'est franchement on a attendu deux ans c'est incroyable hein. c'est fou Franchement, ils m'ont pas déçu en hein, mode, là. Ils m'ont pas déçu les trucs, les, trucs, les trucs Franchement, on va essayer vraiment bien joué En mode vous dis. De toute façon, je comme ça, mais, voilà. Euh... franchement. Moi, ouais, je me suis dit, ouais, il y a, il y a une arène et tout. <rire> mais bon, d'accord, ok. Il y a quoi, là? C'est okay. bon, on visite, il hein, y a, un... Donc, euh, des vidéos à venir pour être incroyables ok on a une carte ok ok j'espère qu'ils vont vraiment faire genre, de nouvelles des nouvelles de nouvelle mise à comme rajouter des, des endroits très dans la carte euh, ou encore euh, pour directe, ils font que des réglages de bugs des trucs comme ça mais j'aimerais qu'ils ne rajoutent pas du nouveau framework mais c'est le volcan ça les russes le volcan il y a un spot des aussi ici c'est le volcan ça, ah, aussi, ici, le volcan, ça hein. ouais, ouais. ouais franchement regardez on va voir la vue c'est magnifique c'est magnifique mais j'ai plus trop de c'est vraiment la, la ville elle est énorme quand tu la vois. Oula Quoi ça Ah ouais, il a un truc, ouais, tu t'as pas le droit d'aller plus loin, quoi. Ah, D'accord, ouais, ouais, ouais, ok, quoi. Voilà. Je juste aller dans le volcan, moi, c'est rien, oui. Juste un truc, c'est beau ça, hein, les montagnes et tout, c'est très beau. Mais je trouve que c'est une mission. Hein. Franchement, enfin, c'est... Ici si, si pour mettre que tu t'as pas le droit d'aller, euh, c'est un peu débile mais euh, ouais d'accord ouais. franchement elle est énorme la map hein. franchement ouais. on va aller au casino et après on va arrêter et dans les vidéos futures je pense les futures vidéos vont hein. arriver très bientôt je pense qu'on va faire une vidéo avec les vidéos, ouais, nouveaux braquages tout. euh ouais peut-être que je avec vous les nouveaux braquages voilà moi j'aurais ah, pas vu ah c'est le truc de star mais... mais je dis ouais c'est un peu plus tard au début avec un ah ouais, il y a le truc des guns. Ah ouais. ouais, avec les les pistolets. c'est c'est le magasin de guns, ça. Les trucs de Ok. Pas cool. Alcool, ah, c'est pas cool. Ah ouais, franchement. Franchement enfin, c'est bien, bien. Alors... franchement, ils ont ils ont tapé de fou là. Enfin, oh, la discothèque. On peut aller la braquer, tu sais, ou pas euh, attends, on regarde. Mais y on va la braquer, go Bon les amis, on va aller braquer la, la discothèque. Waouh Ah ouais, c'est comme ils nous avaient dit et tout. C'est génial. trop beau. On va braquer la discothèque, go go go, go. allez, allez, allez, allez. On va découvrir la scène des couleurs. Allez, comment on la Je ne sais pas moi. Après ça, on arrêtera la vidéo les amis. Et je découvrirai plus tard les endroits secrets et des captures. Waouh On est où là Où là Là, c'est quoi ça je, je comprends pas la situation là. Oula j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé là Oh c'est quoi ce bordel Où est la sortie Les gars je comprends plus rien Ok bon j'ai pas compris ce qui s'est passé ça euh, pour le coup là Allez ah oh, c'est bien fait hein, franchement les, les trucs d'escape et tout, c'est bien franchement Voilà. Parfait. C'est vraiment. Ok avec cool. ce que t'es cool. C'est vrai que j'aime jamais braqué, en fait j'ai jamais tous les trucs. Ok, hold gun. Ok. Ok d'accord. Apparemment il y a un gun. Pas, pas compris. Cool. The gun. Il y a un a une arme. Il y en a un break. Ah d'accord, mais c'est ça, ok. Ok, j'avais pas compris. Pourquoi voler des armes Ça nous rapporte rien. C'est bien fait franchement. C'est comme dans la manque de précédentes en fait. Alors, franchement la que aussi elle est bien faite hein. j'ai par contre j'ai pas compris le bail des laser et tout ouais, ça a dû être tout nouveau Donc, du coup il nous restera la banque le train et euh, la la bijouterie oh, et le casino voilà et le casino a et après truc euh, qu'on on le fera pas aujourd'hui je pense là hein, parce que je peux faire un truc et tout on a 20 minutes de vidéo ça sera assez long euh, mais voilà, donc vous euh, je... Ouais, je vais m'arrêter là. Euh, en tout cas, là, voilà, ce chapitre est incroyable. On a découvert un peu ce chapitre 2. Euh, vers le, le nouveau téléphone. C'est ouf, les amis c'est ouf, ouf, ici Voilà, donc pour moi j'aime beaucoup. Vous aurez deux vidéos à l'avenir. N'oubliez pas, mettre un like. et des pouces bleus. Enfin, oh. n'oubliez pas de mettre des likes et nous vous abonnons, très important. Et on vous dit, à très bientôt. Ciao